Et en plus, moi je pensais qu'ils étaient plus exigeants, et c'est certainement pas le cas. De l'autre côté, la pre... donc, ça c'est une plantation deuxième année, où on voulait planter de l'hybride, hein, ici sur la partie basse. Mais la première année, on aurait dû me fournir que du, de la lozerone. Hein, de, donc du... Vous mettez de la lozeronne ici. Oui, ah oui. la Ce que vous semez vous bah, dans seme un, le désert au aussi, on oui. sème la lozeronne. Oui, oui. C'est une la... vieille variété. Oui, voilà, qui oui. qu peut servir, qui fait un peu double emploi, euh, bois d'œuvre oui. euh, et fruits. Quoi. Maintenant, fruits, c'est régulier. Il y en a qui en font 10 de très grosses noix et oui. d'autres 2000, mais des tout petits. Oui. D'ailleurs, nous, on en ramasse un peu pour nous, mais nos brebis les mangent. Hein ah oui? Quand elles tombent, les noix, quand, bon, la, la, la brouille, elles évitent. Là. Mais quand elles tombent, la, la, la coque doit être tendre et on entend le craquer. J'ai une petite anecdote sur les feuilles de, de noyer. Euh, la première année qu'on faisait la traite sur le quai, les brebis, euh, au printemps, on les sortait euh, sur l'herbe. et Il y a un talus dans un autre champ là, où s'étaient accumulées beaucoup de feuilles de noyer. Et j'avais remarqué qu'elles ont mangé un peu, donc de, de la vieille feuille. Quoi, hein. Et euh, le jour après, sur le quai des traite, on voit des, sur les mamelles des tranches rouges. Et Catherine et moi, on se disait, mais elles ont attrapé le mari, qu'est-ce que c'est là Et elle se paraissait en pleine forme, ces bébés. On observait, et puis c'est rouge. Et le, je crois que le, le, ben, le, le, les feuilles, euh, C'était pas des feuilles pourries, c'était des feuilles séchées euh, qui étaient là depuis. Ouais. Tout, et là, ben, elle en mangeait. Et je pense que c'est ça que. Je suis ouais. sûr que c'est ça qui donne la, la, la, la coloration rouge de. Parce que moi j'ai vu un éleveur.